Asleba, bon, bienvenue à tous. Merci à, merci à vous de vous être déplacés. Bienvenue à Nawet Debates numéro 6. Euh, nous sommes très ravis euh, de vous accueillir euh, ici dans l'espace euh, Nawet pour notre série de débats qu'on a, qu a démarré depuis, euh, depuis septembre et qu'on qu qu continue de, de façon assez assez régulière pour aborder des thèmes assez variés, touchant à l'actualité la, à et pas que, et aux thématiques dont Nawet traite euh, tous les jours. Euh, nous vous rappelons qu'on qu est au, à la foire du livre, on a un stand à la foire du livre, nous serons ravis de vous voir euh, et pour découvrir nos, nos travaux sur Nawet euh, Magazine. Et euh, ce soir, pour, pour le Nawet Debate numéro 6, nous avons euh, choisi d'intituler le débat « Liberté <coughs> de la presse en Tunisie, quels blocus et quelles issues ?» euh, Avec les poursuites en justice, les entraves à l'accès à l'information, la législation liberticide, la précarité économique... La liberté de la presse n'a jamais été aussi mise en péril que depuis la chute de la dictature. Le classement RSF tombé ce mardi 3 mai confirme cette tendance avec une inquiétante 121e place. Ces dérives autoritaires sont bien là et le recul des libertés également. Quel bilan tirer de la situation du coup de, de avec nos invités, Samuel Boaziz, euh, bienvenue. Vous êtes euh, représentant euh, reporter sans frontières euh, en, en Tunisie. Euh, Marilyn Dumas, vous êtes euh, correspondante de médias français et francophones, j'en cite quelques-uns, euh, Figaro, Est-France, euh, Middle East Eye, euh, en, en Tunisie et en Afrique du Nord, et autrice de Jour tranquille euh, à Tripoli en 2018 avec Mathieu Galtier. Themelma, qui vous êtes journaliste à Nawet, vous dirigez Nawet Magazine. Vous étiez mentionné hier par le jury du Prisma Eldbara pour la liberté d'expression pour, pour votre article « Et si on appliquait le décret 54 au président cryside Question très intéressante, d'ailleurs. Vous allez nous spoiler la réponse juste après. J'aimerais commencer tout d'abord par le commencement puisque c'est un fait d'actualité. J'aimerais commencer par Cémi. Cette 121e place... Euh, avec un, une, une chute de près de 20 places par rapport au, au classement précédent. Quel premier commentaire vous pouvez, vous pouvez en donner euh, D'abord, merci pour euh, Nawet, pour cette invitation et cette initiative. Comme vous savez, je suis l'arabison de l'organisation mais à la présence de notre consœur donc je vais essayer de et euh, la Tunisie a fait cette chute pour la deuxième fois donc euh, on a perdu 27 euh, places et euh, c'est pas pour la Tunisie seulement mais pour la région la région Afrique du Nord mieux, Moyen donc, euh, et Moyen-Orient donc je, je, je veux clarifier que pour la deuxième fois aussi euh, on a changé de critère donc c'était euh, essentiellement sur l'environnement du travail des journalistes mais depuis deux, deux ans on travaille sur la situation globale des pays donc il y a essentiellement sept critères sur la question euh, politique, euh, économique, socioculturelle, euh, juridique et sécuritaire. Donc il y a un bon avancement bien sûr sur la question sécuritaire dans tous ces pays. Or pour les autres critères, vraiment c'est euh, la recul euh, sauf la Mauritanie qui a avancé de quelques points sur euh, ces deux volets pour les, les critères. Euh, certains aspects euh, politiques, euh, social mais aussi sur la situation des journalistes euh, la question des exactions ça reste l'intérieur du, euh, du classement des critères et on est appuyé chaque année par euh, un, euh, un comité d'experts sept experts cet expert de cinq pays c'est pour l'analyse qualitative parce que notre équipe travaille essentiellement sur la question quantitative euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a le décret-loi 54, mais euh, jusqu'à maintenant, euh, on, on a seulement deux textes euh, de loi, le décret-loi 115 et 116. Il n'y a pas une volonté des autorités. Travail journalistique et, euh, et journalisme de qualité, il y a aussi des volontés dans, pour les, les médias alternatifs et associatifs. Naouet, par exemple, vous, vous faites un bon travail, Donc, mais ça, euh, on ne compte pas la question du contenu journalistique, parce qu'il y a quand même une diversité, une pluralité. Arcef a passé de l'observation de la situation de la liberté de la presse à la défense d'un journalisme libre, indépendant et pluraliste. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a aussi pour les critères, on a changé et il y a euh, de, euh, on a inclus tous les aspects qui concernent un État, mais on ne juge pas le le mode À, à tout le classement, c'est dans le top 10 des pays qui ont le plus, euh, le plus reculé Donc, et, et, je, et comme vous l'aviez souligné par rapport à la région Afrique du Nord seule la Mauritanie euh, a, a fait une progression les autres pays sont au-delà de la 120 e place qui est, qui est déjà même au niveau du code couleur du classement on, on bascule déjà vers, euh, vers des situations assez inquiétantes j'aimerais commenter de Samuel puis de, de, seulement il de, remarque il y a aussi euh, Liban qui est euh, 119 et, euh, il y a aussi le Qatar à 105, mais il faut expliquer que euh, les, donc pour ce pays, donc ils ont essayé de faire une ouverture parce que, euh, comme vous savez, donc pour la Coupe du Monde, donc il est sous les projecteurs comme il a cité un de, de nos collègues, donc ils vont, ils ont essayé euh, de faire une ouverture. On, est, on espère. Est-ce que, est -ce que cette année-là, c'est le commencement ou, ou on est de re retour en plein dans la dictature Qu'est-ce qu qu que ça vous inspire, ce classement mmh. Merci, Firas. D'abord, nous remercions le public très nombreux parmi nous aujourd'hui. Nous vous prions de ne pas vous bousculer pour éviter les mouvements de foule et autres accidents et incidents sécuritaires. Bon, euh, pour commencer, euh, je pense que... Tout d'abord, bien évidemment, ce classement se base sur un ensemble d'indicateurs que Samir a largement euh, évoqué bien expliqué. Euh, cependant, euh, cette liberté a toujours été fragilisée. Elle a toujours été précaire. Euh, nous avons... des plus influentes et importantes et pérennes. Donc euh, c'était un provisoire et tout le monde avait convenu lors de la promulgation de ces deux décrets lois que ce sera provisoire. Malheureusement, c'était un provisoire qui a duré et qui a euh, duré carrément 12 ans et qui se prolonge aujourd'hui. Ça d'un point de vue législatif. Du point de vue politique, bien qu'il y ait eu de nombreuses déclarations euh Verticides et qui, qui ne sont pas, évidemment, ces deux décrets-loi, mais le code pénal et le code des télécommunications. Euh, donc, euh, et ensuite, il y a eu, on a consolidé l'arsenal juridique répressif avec la loi antiterroriste. La, la question des libertés a bien été consolidée par la Constitution de 2014, mais la Constitution de 2014, c'est un très beau symbole, mais encore faut-il... consolidées politiquement. Les agressions policières se sont poursuivies et je pense que c'est très symptomatique la question des agressions policières. Nous savons parfaitement que la Tunisie a été un régime autoritaire policier principalement, que ces appareils policiers répressifs non Les gouvernants successifs de la Tunisie ont instrumentalisé notamment contre les journalistes de terrain. D'ailleurs, si on observe la majorité écrasante des agressions contre les journalistes, on va remarquer que ce sont les preneurs d'images qui sont ciblés en par les policiers. Donc euh, ça, d'un point de vue législatif et politique, du point de vue économique. Malheureusement, là aussi, l'échec est le plus cuisant. C'est-à-dire que pour favoriser la liberté de presse, il faut bien qu'il y ait un écosystème pour la presse, qui soit assez durable, qui puisse sortir les professionnels du secteur d'une précarité euh, historique. Euh, donc il y, a, il y a eu cette impuissance-là. Et cette impuissance économique n'a pas du tout été arrangée par les acteurs du secteur, à mon sens. C'est-à-dire que les acteurs du secteur, que ce soit étatique, nous les nommons souvent à tort publics, mais aussi les corps professionnels, l'instance de régulation n'ont jamais réellement porté de réflexion sur la question. Mais d'abord, c'est bien évidemment la responsabilité de l'État qui n'a aucune vision, aucune, aucune politique publique en la matière. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec un paysage médiatique dominé d'abord par les sbires de la dictature, ils ont maintenu leur place, voire développé leur activité. Il y en a même qui ont obtenu des licences de chaînes de télévision. Le cas Sémiferi reste plus remarquable en la matière. Et d'autres qui ont eu des prérogatives élargies. C'est-à-dire que, par exemple, pour des médias qui travaillaient sous la dictature comme Nesma, comme Mosaïque, comme Shams, ils n'avaient pas le droit de traiter de la politique. Donc c'est plutôt une aubaine et une opportunité. Quand la révolution a eu lieu, ils se sont émancipés, entre guillemets, de l'emprise des cahiers de charges et des engagements signés auprès du pouvoir de Ben Ali, et ils se sont émancipés. Et cette situation impliquait une sorte de forme de concurrence déloyale entre les nouveaux médias qui essayaient de trouver leur place et les médias qui, étaient déjà, qui se sont déjà installés. Cette situation, malheureusement, la n'a pas traité les choses de sorte à rééquilibrer les choses, qui est l'autorité de régulation. Et sa mission, dans sa facette économique, est restée très timide, très discrète et s'est concentrée sur les questions éthiques, professionnelles qui ne sont pas d'une moindre importance, mmh. bien évidemment. Mais la question est économique... Mmh a été le parent pauvre, que ce soit de l'État, des gouvernements successifs ou des autres acteurs du secteur. J'aimerais passer à Marilyn, on, on discutait en neuf avant, avant le débat et, et je, vous, je vous ai demandé de qualifier cette année, vous m'aviez dit euh, assez sympa, <rire> entre guillemets, mais euh, comment, comment vous avez vécu cette année justement en tant que, en tant que journaliste, puisqu'on on a constaté voilà le recul est, est, est vraiment net, et euh, j'aimerais aussi avoir votre avis sur une, une nouvelle chose qui est véhiculé par, par le pouvoir, ce qui est une défiance envers les médias étrangers, les médias internationaux. Euh, on rappelle ils ont été exclus du, du, du Parlement, lors de, comme les médias privés tunisiens, par ailleurs, de la séance inaugurale du, du Parlement, et aussi sur la question de l'accès à l'information, qui, qui reste aujourd'hui très problématique en Tunisie. Bon, alors, euh, déjà, bonjour à tous. Euh, en fait, je vais me permettre de dépasser un peu de l'année. Moi, je voudrais revenir au 14 janvier 2022. Euh, euh, D'abord, je voudrais préciser qu'en tant que correspondant de médias internationaux, notre pratique est peut-être un peu différente des, des médias tunisiens, c'est-à-dire on est... Euh, nos rédactions euh, dans le monde, à Paris ou ailleurs, à Madrid, etc., nous demandent une vue plus globale euh, de la Tunisie. Et donc je pense que d'une certaine façon, on a plus de distance et donc on a une certaine protection euh, parce qu'on n'est pas euh, forcément toujours dans, dans l'actualité qui... Euh, que je qualifierais d'ultra local, mais qui est local pour, enfin qui est national en fait pour le, le pays. Donc voilà. Je reviens au 14 janvier 2022 parce que pour moi, il euh, y a eu un tournant. Ce jour-là, il y a eu cette manifestation. Il y a, je crois, une cinquantaine de journalistes tunisiens qui ont été euh Agressé. La manifestation était particulièrement violente. Euh, nous, en tant que correspondants étrangers, on a un correspondant euh, qui a été euh, littéralement tabassé, hein, euh, pris, en, emmené et mis derrière des véhicules sécuritaires et tabassé. Euh, bon, alors j'en parle. Moi, je connais très bien l'histoire puisque c'est euh, quelqu'un qui m'est très cher. Mais... Derrière ça, il y a eu quelque chose où je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, il y a un changement. C'est qu'en fait, euh, donc moi j'ai été longtemps euh, présidente, enfin quelques années présidente du club des, des correspondants étrangers en Tunisie. Donc je sais pas mal comment ça marche. Donc comme tu disais, il y a effectivement toujours eu quelques réflexes ré sécuritaires, des incidents, des choses qui se passaient pas bien. Moi en tant que présidente du club des, des correspondants étrangers, euh, quand il se passait un petit incident comme ça, j'avais un coup de fil de la casse-bas. On me disait, viens nous voir, on prenait un café, on me disait, bon, il bah, y, y a eu une erreur, on est désolé. j'avais des excuses en tant que présidente de cette association. Euh, ce 14 janvier 2022, donc Mathieu Galtier s'est fait littéralement tabasser, il n'y a eu aucune réaction euh, officielle de la part du gouvernement, euh, que ce soit d'un ministre ou de, de la chef du gouvernement. Personne n'est venu dire, bon, désolé, il euh, y a eu une erreur, mais, euh, mais voilà, voilà, on est désolé. Et pour moi, ça, c'était le début. Ensuite, euh, une autre difficulté qu'on a rencontrée en tant que correspondant étranger, c'est lors des élections, des législatives. C'est-à-dire que d'un coup, une loi qui existait euh, depuis toujours a été appliquée et les correspondants étrangers n'avaient plus le droit de parler aux candidats. Euh, Puisqu'en fait, on... la règle, c'est que. Euh, alors le texte officiel dit que les candidats aux législatives, aux élections, n'ont pas le droit d'utiliser les médias étrangers. Euh, nous, quand on parle à un candidat et qu'on l'interview, on n'a pas l'impression que c'est le candidat qui nous utilise. Euh, surtout qu'encore une fois, euh, d'un point de vue étranger, euh, savoir que le candidat euh, de Gemna, je parle de Gemna parce que moi j'étais à Gemna à cette époque, euh, a tel ou tel... Euh, projet ou programme, en fait, c'est pas ça qui va, euh, qui va faire que ce candidat va recueillir plus de voix que ça, en fait. Nous, ce qu'on veut raconter, c'est la situation globale du pays, les, les enjeux de telle ou telle... Enfin, de, des élections, c'est pas, euh, pas vendre un candidat euh, parce qu'on... Enfin, voilà. Donc, euh, donc ça, ça a été un gros problème. On a rencontré l'ISI, on a essayé de leur faire comprendre... Euh, mais au final, on s'est heurté à comme une barrière, en fait, et du coup, les candidats euh, refusaient de nous parler, et moi, j'ai eu des candidats, au début, je les appelais, et ensuite, ils voulaient même plus me répondre au téléphone, parce qu'en fait, ils avaient peur que, leurs que leur élection éventuelle soit invalidée, parce qu'ils avaient parlé à des médias étrangers. Donc voilà, pour moi, c'était un tournant. Et puis euh, ensuite, euh, février, euh, février dernier, euh, la vague d'arrestation, ça a littéralement euh, posé une chape de plomb sur euh, les sources, les gens qui veulent bien nous parler. Euh, cette histoire de... Ces, ces accusations de complot contre la sécurité de l'État, avec le dossier qui est sorti, ça a forcément... Euh, attirer euh, la peur de sources. Euh, en fait, elles ont peur, c'est même pas parce qu'on est journaliste, c'est juste parce qu'on est étranger. Elles ont peur de rencontrer des étrangers. Et, et au, niveau de, de, de, parce que au niveau du Parlement, par exemple, le, le jour inaugural, il, a été, il y avait des éléments de langage comme quoi les médias internationaux n'étaient pas les bienvenus parce qu'ils euh, ils pourraient véhiculer une image qui serait fausse euh, du pays. Est-ce que ce genre de discours qui est devenu un peu en vogue, même au niveau des, des officiels, justement, est-ce que vous l'avez ressenti d'une certaine manière, même aussi dans ce sens Alors ça... Moi ce concept en fait d'image de la Tunisie, je l'ai découvert en arrivant ici et j'ai trouvé que c'était très fort. Euh, moi je suis arrivée en 2015 et en 2015 c'était déjà quelque chose qu'on nous reprochait par rapport aux attaques terroristes. Euh, dès qu'on parlait des attaques terroristes c'était ah oui mais vous faites passer notre pays euh, comme euh, comme un pays terroriste. Bah, on racontait les, les attaques en fait, euh, je veux dire des attaques terroristes. Il y en avait aussi en France, euh, bon voilà on, on les a couvertes de la même façon. Euh, Aujourd'hui, ça revient de façon plus forte. Alors, c'est vrai que cette histoire au Parlement, euh, bon, on l'a tous vécue, hein, parce que les médias tunisiens aussi ont été interdits d'entrer. De, euh, c'est assez comique, parce qu'en fait, on empêche la presse de rentrer dans un Parlement pour se prévenir euh, des actions de ce Parlement même, en fait. On veut cacher ce qui se passe, alors que... Bah, je sais pas, peut-être qu'il faudrait d'abord... Euh, se... ouais, et puis, en fait, c'est à eux de, de, de se comporter de façon à ce que l'image passe, passe bien à la télévision, que ce soit nationale ou ou étrangère. Donc c'est vrai que c'était très étrange. Et, et alors maintenant, on a le droit d'y entrer, mais en fait, on a un circuit particulier. On n'a plus le droit, il n'y a plus de, de salle des pas perdus où on peut attraper un, un député. C'est euh, très encadré. Et ça, du coup, c'est très... En, et, très en, et cet encadrement, en fait, est, est vraiment handicapant. Parce que finalement, comment on obtient le numéro du député si on n'arrive pas à l'attraper en, en sortie d'une session du parlementaire c'est quand même très compliqué. savez euh, j'aimerais reprendre avec vous. Le, le rapport de, de la SNJT paru aussi le 3, le 3 mai est assez, assez alarmant. Il souligne un nombre de records d'agressions, comme, comme l'a souligné Thème, de, de nouveaux types de, de lois qui sont mobilisées contre, contre, contre les journalistes. Euh, vous qui aviez justement après la publication du rapport rencontré le ministre, le ministre de l'Intérieur dans une voilà qui était une rencontre assez surprise pour, pour l'opinion, comment, comment on explique du côté des officiels, ce que ça, cette question a été soulevée justement de, du harcèlement policier, de, de, de, de, de cette chape de plomb de guillemets, qui est en train d'être mise en place euh, par rapport aux journalistes, est-ce qu'il y a une explication, est-ce qu'il y a une, une conscience déjà de, de, bah, du nombre de, de ces agressions, de cet arbitraire qui s'installe Merci. D'abord, merci pour ce témoignage, parce que c'est important pour nous de savoir comment les journalistes étrangers travaillent en Tunisie. Euh, c'est vrai qu'il y a un grand changement, mais seulement si on fait la comparaison, vous travaillez sur la région aussi. Donc il y a beaucoup de difficultés, surtout en Algérie. Il y a des difficultés euh, sur certains thèmes euh, au Maroc, et euh, bien sûr, il y a une situation très délicate, par exemple, ce Soudan ou, en Libye. Comme vous le savez, par exemple, en Libye, depuis euh, novembre 2017, euh, il n'y avait pas des journalistes qui ont pu travailler sur la question de migration après le reportage de CNN. Donc, euh, la situation en Tunisie, ça reste, il y a des possibilités si on peut dépasser ces problèmes. Bien évidemment, j'ai parlé sur la situation des journalistes étrangers avec euh, le ministre. Et il m'a promis qu'il y aura une réunion avec les représentants des. Euh, donc je vais voir avec euh, Nathalie, je l'ai appelé, on va voir. Mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a des, des, des cas comme euh, Mathieu. Hein, pour ces papiers aussi, ce n'est pas seulement pour euh, la question d'agression. Mais il y a des situations très délicates. Pour l'accès à l'information, je pense que euh, tous les journalistes en ont des difficultés. Seulement il y a des journalistes qui, qui, qui trouvent euh, des conseillers qui ont l'assiette de presse ou les responsables comme. Euh, euh, ne répondent pas. Les journalistes étrangers généralement, ils respectent les institutions. C'est pour ça. Mais pour les Tunisiens, c'est que j'ai remarqué, en fait, qu'ils peuvent parfois trouver les informations, mais euh, les institutions de l'État ne respectent pas les lois pour l'accès à l'information, sinon, ils doivent absolument, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent publier systématiquement, ils ne font pas ça. Et puis, pour euh, les demandes d'accès à l'information, ils ne répondent pas. Donc pour les, les exactions, c'est vraiment, euh, c'est pas seulement pour euh, l'année 22, ça a commencé après 2019, en fait. Euh, et ça aussi, on peut le remarquer euh, pour les, les rapports euh, de la saint pour l'unité de monitoring, donc euh, publié chaque trois mois, et, et on, a, on, on a commencé à appuyer cette unité depuis l'année euh, Dernière, pour certains aspects, surtout la traduction, parce qu'il euh, y a certaines organisations, certaines organisations, des organisations qui ne peuvent pas euh, voir ce, ce rapport, parce qu'il est publié seulement euh, en arabe. on ont commencé par ça, mais aussi pour la question euh, qualitative, parce qu'il y a un travail technique très important. Euh, en tout cas, oui, il y a des, plus d'agressions, euh, ce pas les agressions physiques seulement. C'est des agressions au, au sein des rédactions pour le, le, la censure. Il y a des agressions euh, concernant la situation, bien sûr. Nous, on travaille pas sur la question euh, sociale, mais aussi il y a euh, beaucoup de, de dépassements des, des médias en ce qui concerne les situations et les contrats des journalistes, parce qu'on travaille essentiellement sur la liberté de la presse, donc l'environnement de travail des, euh, des journalistes. Pour nous, euh, les chiffres de la CGT, c'est une référence pour nous. Parce que, d'une part, la CGT c'est notre premier partenaire, mais euh, dans les autres pays, c'est un peu difficile de, de prendre tout ce que, tout ce que publient les, euh, les organisations de médias. Il y a beaucoup d'influence des autorités. Euh, heureusement, en Tunisie, donc, il y a un syndicat indépendant. Euh, il y a des syndiqués, jusqu'à maintenant, qui essaient de de travailler non seulement sur euh, euh, les objectifs directs d'un syndicat quelconque, mais pour les questions des libertés en général. Et ça, ce qu'a mis euh, la cGT au centre de, de travail des, des ONG, que ce soit nationale ou internationale. Et euh, pour l'exemple de l'unité, c'est vraiment une très bonne pratique. On, on a commencé déjà à travailler sur le Sedan pour euh, euh, cet exemple, donc, mais on n'a pas pu continuer. Donc, j'aurais dû voyager le 8 à Khartoum mais euh, c'est impossible maintenant. Euh, on essaie tout simplement de suivre la situation des, des journalistes bloqués partout dans le pays, surtout dans le grand Khortoum, Bahri, Omdormen et Khortoum. Mais voilà, donc même pour les agences donc elles considèrent que le travail de la cgt est très important, surtout le commissariat de droit de l'homme et l'UNESCO. Euh, ce qui concerne euh, les journalistes aussi, c'est euh, les journalistes poursuivis devant la justice. Ce n'est pas, pas seulement avec le, le décret loi 54. Donc Il y a le euh, cours euh, militaire, il y a euh, le code de télécommunication et le code pénal. Cette pente entre le 115 et les autres, euh, les autres textes, c'est vraiment une chose très euh, grave, fémérable. Déjà évoqué que la question de cadre légal, ce n'est pas, pas nouveau. Pour nous, on ne juge pas le système politique. Ce n'est pas parce qu'il y a Saïd euh, maintenant, mais on savait très bien qu'il y a un commune, il y a des problèmes. Si on ne trouve pas des solutions dans deux, trois ans, ça devient des, des, des problèmes systématiques ou ça demande beaucoup d'efforts. Pour la réunion avec le ministre, bien sûr, j'ai demandé que ce soit une rencontre en tant que membre du gouvernement, et ce pas seulement un ministre, le ministre de l'Intérieur, parce que là, on sera borné sur les questions de sécurité des journalistes, du travail du terrain, des photojournalistes ou des journalistes. Donc, on a avoué toutes les questions. Et pour nous, nous pensons que la question du dialogue est très importante. Donc, on a demandé qu'il faut ouvrir le dialogue. Ce n'est pas seulement avec RACF, bien sûr, mais avec aussi les partenaires locaux, essentiellement euh, la CGT et le GCT, parce que les syndicats qui représentent les journalistes et pas les organisations internationales, comme RACF, nous, on appuie le travail des organisations locaux. On a demandé, bien sûr, euh, ce qui concerne le décret de loi 54, de retirer complètement le texte et j'ai demandé qu'il faut commencer par le gouvernement. Euh, Madame euh, Jaffel est euh, la présidente euh, du ministère public, donc elle ne doit, doit pas donc, euh, poser des plaintes contre les journalistes à la base de euh, cette loi. Et aussi euh, le, la question des, des, des deux derniers journalistes, donc Munir Afe et oui, Mohamed Boraleb, qui devient vraiment quelque chose d'inacceptable. Incompréhensible et très grave pour la Parce que ce n'est pas seulement les cas des journalistes, c'est le climat de travail des journalistes. Maintenant, il y a beaucoup d'autocensure. On a ressenti ça. On, on parle avec les, les journalistes dans les rédactions. On a vu qu'il y a des questions des journalistes qui euh, ne peuvent pas aborder des questions même qu'il y a, je dis très bien qu'il y a une résistance, même pour les médias publics. Dans les radios, euh, par exemple, dans les régions, les cinq radios, il y a beaucoup de journalistes qui essaient toujours de, de conserver cette pluralité. Donc il y a des invités, des journalistes critiques, des opposants, des informations qui concernent les mani manifestations et les actions de l'opposition en Tunisie. Donc, donc ça, c'est important, mais euh, nous pensons que ce n'est pas très très positif d'ouvrir le dialogue, mais ça reste que l'autorité. Il faut que ce soit suivi Voilà, donc il faut... Nous, on va envoyer des propositions et nous espérons on espère qu'on va mettre en œuvre euh, un plan d'action de dialogue euh, où on peut avancer sur certaines questions. Dans quelques jours, j'aurai euh, une réunion avec euh, le président du Parlement. J'espère aussi pour... Euh, ce n'est pas la fonction législative, parce que ce n'est pas un pouvoir maintenant selon la nouvelle constitution. Donc la fonction donc, réagisse par rapport à ce blocage du cadre légal tunisien depuis plus que dix ans. C'est euh, une transition très belle par rapport à, à qu ce qu'est trop journaliste aujourd'hui en Tunisie. Euh, euh, depuis le 25 juillet, on constate une déconnexion entre les autorités et les médias, un climat de défiance qui, qui s'installe, zéro interview donnée, zéro conférence de presse Données, toutes les prises de parole vont à l'encontre des médias, euh, harcèlement policier, accès à l'information assez réduit. Comment on travaille aujourd'hui sur l'actualité en Tunisie avec tout cette, toute cette hostilité qui revient du jour au lendemain euh, Puisque voilà, on vient d'en parler, euh, la différence est énorme entre 2019 et, et aujourd'hui, entre temps il y a eu le Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être journaliste aujourd'hui en Tunisie au jour le jour C'est la merde. Bon, déjà, il y a de grands soucis par rapport à la question de l'accès à l'information. Et rappelons que c'est un droit citoyen. Ce n'est pas un enjeu professionnel seulement ou exclusivement pour, pour, pour les journalistes. Donc c'est un véritable enjeu pour, pour l'ensemble des citoyens. Évidemment, comme tu l'as déjà rappelé, il y a une difficulté d'accès aux sources officielles. Il y a un manque de coopération. Il y a une concentration des pouvoirs chez la présidence de la République et en même temps, une concentration du blackout chez la présidence de la République aussi. Et par conséquent, travailler, c'est très difficile et donner de l'information aux citoyens, c'est très difficile. Bon, après, les journalistes, ils ont une autre option. Taper sur le pouvoir. C'est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Et bien, quand toutes les portes, toutes les issues sont fermées, ce qu'il faut, c'est un peu taper dessus. Euh, et ça peut-être que les journalistes tunisiens devraient apprendre à le faire plus souvent et d'une manière plus méthodique et, et, et, et doivent le faire exprès, c'est-à-dire militer pour les libertés, c'est aussi utiliser chaque centimètre de tout espace de liberté qui pourrait éventuellement se présenter. Malheureusement, la réaction du moins à la tête des médias, parce que les journalistes, par exemple, si on s'en tient aux journalistes qui sont représentés par le syndicat national des journalistes tunisiens, leurs positions sont claires, du moins à travers ces institutions. La dénonciation des différentes violations, le rappel de l'importance de la conservation de certaines libertés, etc. se là mais aussi la lutte contre la précarité économique. Par ailleurs... Les autres médias se sont très mal adaptés à cette nouvelle donne. Tout d'abord, et ici, on voit clairement l'importance d'une défaillance majeure dans le paysage médiatique tunisien. C'est que les médias ne revendiquent pas de ligne éditoriale. Ils surtout quand on parle des médias audiovisuels. Ils n'estiment même pas que c'est nécessaire d'avoir une ligne éditoriale clairement assumée. Par conséquent, la glissade avec le verrouillage du pouvoir ce qu'ils ont trouvé comme solution à la fois pour pouvoir garder une certaine capacité concurrentielle en matière d'audience, mais aussi pour avoir une information du pouvoir. Ils ont ramené des figures propagandistes du pouvoir. À chaque pouvoir, c'est l'échebot. Et ce pouvoir-là n'a même pas appelé des gens à jouer le rôle des l'échebots. Les l'échebots se sont présentés et les médias les ont recrutés et payés pour qu'ils jouent les lèche bottes du pouvoir je m'explique davantage c'est à dire que par exemple aujourd'hui dans la majorité des euh, radios la tendance passe aussi à la télé mais il y a une dépolitisation des chaînes de télé que vous, que vous pouvez euh, euh, comprendre encore davantage dans un article sur Naouet euh, par les Habou sur la dépolitisation de la télévision euh, en Tunisie mais, euh, par exemple, par rapport aux radios, chacune a, a trouvé la solution, selon eux, dans l'équilibrisme. Ce qu'on qualifie d'équilibrisme, c'est-à-dire d'être sur un plateau et de ramener un opposant et un mec pro-pouvoir. Et les deux ne sont pas des invités, mais ils font partie de la proposition éditoriale de chacune de ces radios. Résultat, dans chaque radio, chaque drive time, on trouve un mec pro-Saïd qui devient lui la source de l'information. Et on voit le recyclage, par exemple. L'exemple le plus caricatural en la matière, c'est une émission animée par Borhen Psaïs avec. Euh, comment il s'appelle le bougre là Njib Dziri. Njib Dziri. Dziri. Oui. Et, euh, et je ne sais et plus euh, qui euh, encore, quelqu'un qu qui personne fait. Personne en face qui tourne. Oui, voilà, bah, dit ou, ou machin, quelqu'un qui Faites fait les... que <rire> voilà le mec critique par rapport au régime, etc. Donc tu vois et c'est une image très caricaturale parce que on voit d'abord cet équilibrisme. Négbiziri, qui est un mec euh, qui croit euh, au premier hoax qui circule sur Internet, etc. Et qui et qui balance ça sur antenne avec toutes les responsabilités du monde. Et l'intervieweur, le mec qui tient la boutique, c'est un, un banaliste zélé, c'est quelqu'un qui, qui se targuait d'avoir bien collaboré avec les services de renseignement. C'est-à-dire qu'être que, qu flic pour lui, c'est une fierté. Euh, bref, donc on se retrouve avec, avec des énergumènes dans ce genre qui dirigent le débat public mais aussi qui font office d'alternative aux sources officielles. Et dans chaque radio on en trouve. La seule radio... Et on parle de radio mainstream ici, on ne parle pas de médias indépendants, ou dissidents ou militants. La seule radio qui a fait le choix de maintenir une ligne éditoriale, elle a été clairement sanctionnée pour avoir une ligne éditoriale en s'en prenant à son directeur. Et rappelant le la question de la ligne éditoriale a été évoquée durant son interrogatoire et pas qu'une seule fois. C'était un élément crucial. Donc autrement dit, si on a une ligne éditoriale qui n'est pas pro-régime, et on ne ramène pas pour édulcorer son contenu un représentant du régime sur le plateau, c'est qu'on risque très fort d'être pris pour cible. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas que j'ai nommé Nourdim Boutar pour, oui. pour, pour mosaïque Kefen. Et tout ça, on rappelle aussi que l'instrumentalisation de tout cela rejoint aussi euh, le fuel de la répression. C'est-à-dire, comme Marilyn l'évoquait, la diabolisation, la collaboration avec l'étranger. Hop Parce que quand on est accusé de traîtrise, ça y est, on est complètement discrédité et on devient terminé, ouais. inaudible auprès de la population. Idem si on est accusé par ce pouvoir de corruption, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale. Il n'y a pas à apporter la moindre preuve pour accuser les gens de cette manière, les souiller et les, rendre, les discréditer et les rendre inaudibles. Ce qui est très curieux et le plus intéressant avec ce pouvoir est la manifestation la plus claire, parce que les intentions finalement on n'en fait rien, ce qui compte c'est les actes, c'est les faits. C'est un pouvoir qui n'a engagé aucune, mais vraiment aucune poursuite contre les partis politiques, qui faisaient partie de ce qu'ils appelaient euh, la décennie noire, et c'est un terme que je rejette entièrement pour oui. parler de la période de la transition, en même temps, ils viennent vers ces gens-là et ils les discréditent. De quelle manière Traîtrise, corruption, machin, nanana. Directement, ils sont discrédités, ils n'arrivent plus. Mais par contre, aucune poursuite n'a été engagée contre les partis politiques qui ont ils des dossiers de corruption. On sait qu'il y a eu des infractions électorales majeur avec de la publicité politique pour Narda, euh, pour Ichtounsi, pour Nidétou, pour, comment il s'appelle, Kalptouns, pour... ce a été plusieurs fois voilà euh, donc, et, rapports, et au ouais. final, il n'y a pas de poursuite engagée contre ces gens-là. Par contre, il y a des dossiers montés à partir de quelques messages WhatsApp et des, des, des, et des éléments d'enquête ridicules qui ont été pris en compte. Donc la volonté politique est absente. Tout le dispositif pseudo-moralisateur existant actuellement sert uniquement à justifier la répression. C'est tout. Pour rester sur les, sur les arrestations avec Sébine, euh, juste aussi pour faire un petit point par rapport à où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui avec les affaires qui sont, qui, sont, qui sont en cours, justement encore par rapport à votre rencontre avec euh, le gouvernement d'une certaine, certaine manière, est-ce que du côté de, bah, du syndicat de RSF, de, de, de, de la société civile qui entoure ces affaires-là Est-ce qu'il y a, des, euh, il y a des, des initiatives qui sont en réflexion pour, euh, pour porter ces, ces, ces causes-là, qui sont, voilà, comme on l'a souligné, des, des atteintes très graves par rapport à la, à la liberté de la presse Et, et voilà, les remontées des dossiers font état de dossiers quasi vides. Donc, euh, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ce qu'il faut faire après si la situation va, va perdurer et que ces, ces arrestations n'aboutissent pas à des, à des procès du moins équitables bon, euh, Sincèrement, pour Khalifa Ghesmi, Mounia Arfeioui, Mohamed Donc euh, pour le moment, on travaille sur euh, la formation. Donc on essaie d'informer et de remonter la formation aux médias, euh, que ce soit euh, en, euh, en Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde. Euh, seulement avec euh, Nordim Botal, donc euh, on est membre du comité de soutien de Nordim Botal. Et comme vous le savez, donc on travaille sur euh, le plus institutionnel. Donc euh, on est en contact avec euh, euh, des institutions euh, unisiennes telles que le groupe travail pour la détention arbitraire et les rapporteurs spéciaux. Donc on travaille maintenant sur ça. Et bien évidemment, on, on envoie euh, des messages pour euh, certains, parce qu'il faut faire la pression, tel que le Parlement européen, par exemple. Donc, il y a des personnes qui ont demandé des informations. Donc, les informations, c'est ce que euh, le, la défense nous a donné, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres informations d'autres sources euh, officielles, même pas de, de la justice, mais euh, essentiellement, c'est le comité. De défense qui nous a donné des rapports sur l'interrogatoire de Nodem Boutard, mais aussi sur euh, leur vision sur, sur ça. Donc, euh, au, on a des réunions la semaine prochaine pour euh, élaborer un plan d'action euh, de soutien à Nodem Boutard et euh, on va le mettre euh, en œuvre. Bien sûr, RSF va travailler sur le volet international essentiellement. Euh, C'est vrai qu'on a commencé. Par cette conférence de presse le 2, mais je pense que c'est important. Euh, la, la solidarité euh, dans le média, c'est important, mais aussi des journalistes, des organisations euh, nationales et internationales. Euh, c'est vrai qu'on ne savait pas qu ce qui va se passer avec euh, les autres euh, journalistes. On essaie d'être toujours à, avec, à leur soutien. On est en contact avec le syndicat et le journaliste eux-mêmes et les avocats. On a organisé récemment une réunion euh, à la CNJT avec euh, des avocats de Monir Arfé et Mohamed Bourrelle pour comprendre au mieux euh, les enjeux euh, dans la justice parce que ce n'est pas clair pour, pour nous c'est nouveau aussi ces poursuites et nous pensons qu'il faut, qu faut aussi faire la pression dans les médias tunisiens donc euh, Thème tu as raison donc, il y a il uh, n'y a pas assez de publications uh, sur ces questions dans les médias. Il uh, y a quelques médias qui uh, publient les uh, les, CP, uh, les positions de, de la CNJT, des déclarations du bureau exécutif. Mais je pense que aussi la solidarité uh, dans le secteur est très importante parce que uh, c'est le message le plus important aux, uh, aux autorités que tous les journalistes tunisiens sont concernés par ces dépassements, euh, et surtout que, comme l'a évoqué FEMR, donc ce sont des, des dossiers vraiment, vraiment vides, le dernier procès, ce sera sur euh, un territoire, ce sera sur un commentaire, sur une publication où l'a écrit bravo, seulement ces euh, quatre lettres, donc euh, ils peuvent, euh, euh, un journaliste peut être jugé hein, pour 10 années de prison, pour un, un commentaire sur Facebook. Si, euh, si tu peux me permettre, donc je veux justement, parce que Femer a évoqué une question très importante, la question de la liberté de la presse ne concerne pas seulement les journalistes. Donc parce que le droit à l'information est un droit fondamental des droits de l'homme et le journalisme a, a un rôle sociétal très important. Et c'est pour ça que depuis 2018, on a lancé l'initiative Information et Démocratie. Si tu te souviens, c'était euh, on on, une déclaration de 26 personnalités parmi eux, 11 prix Nobel, mais après on a, euh, donc on a commencé par le forum. Ce sont deux forums en fait. Un forum où il y a des groupes de travail des journalistes, des experts de médias, et un deuxième pour les États. La Tunisie était un pays initiateur. Et Béjir donc euh, pendant la déclaration, c'était lors du forum de la paix à Paris en 2018. Donc, il était parmi les cinq euh, décideurs qui ont euh, annoncé la déclaration. Et puis, euh, depuis 2019, donc, il y a des rencontres avec d'autres pays qui vont rejoindre cette initiative. Donc, on est maintenant à 48 signataires. Et normalement, les pays initiateurs, ils accueillent les nouveaux pays. La Tunisie était absente 19, 20, 21, 22. Il n'y a pas de vis-à-vis -vis avec les autorités tunisiennes d'un pays initiateur. Maintenant, sur le forum où il y a les experts et les journalistes, on a publié cinq grands rapports. Parmi eux, le rapport New Deal for Journalism, qui, euh, je, je le considère un rapport très important, parce qu'il y a tous les aspects juridiques, sociétales, les aspects de la situation sociale, des médias, la durabilité euh, des médias, des propositions de, de tout le monde. Donc, il y a même des Tunisiens qui ont participé sur ça. Donc, la presse tunisienne, à travers ces organisations et les journalistes, elle est toujours présente sur le plan international, mais l'État tunisien qui est absent. Et ce n'est pas notre faute. Et c'est ce que nous, nous avons demandé à travers des lettres et des communications avec même le, le gouvernement actuel. nous demandait, il faut avoir des personnes avec lesquelles on peut parler pour avancer. Par rapport, euh, je, je vais passer à Malim par rapport à la, justement, la communication euh, qui est quasi inexistante aujourd'hui on a, on a les nouvelles du pays euh, via une page Facebook euh, à 4h du matin potentiellement pour des informations euh, peut-être que peut celle pour revenir peut-être sur l'arsenal juridique et, et les du judiciaires dont les, les journalistes font face, comment on vit ça déjà euh, en, en étant journaliste euh, ici et on, en constatant justement cet aspect arbitraire parfois des, des, de ces arrestations est-ce qu'on fait attention, on a des réflexe ou pas, d'une part, et d'autre part peut-être aussi pour avoir été dans d'autres pays, ce que vous avez vu, des, des situations qui Pouvaient être comparable, parce que, par exemple, cette année, le classement, le classement RSF, toute la région est quasi dans, dans le même niveau Libye, Égypte, Maroc, Algérie, tous au-delà de, de, de, de la, la 120e place et avec certains pays, avec des, des, des prisonniers même emblématiques. On pense à Omar et on pense à Hassan Kadi, etc. Est-ce que c'est. Euh, euh, comment vous jugez le, le niveau de, de répression actuelle par rapport à peut-être ce qui peut exister euh, Alors, moi, j'ai pas du tout, je comprends la logique, mais j'ai pas du tout envie de comparer la Tunisie aux pays voisins, parce qu'en fait, euh, euh, la Tunisie, ces dernières années, c'était, euh, bah, ce qu'un de vos collègues m'a dit euh, il y a quelques jours, un îlot de, de démocratie dans la région. Et, et c'est vrai, je veux dire, on, on va pas comparer euh, la Tunisie à la Libye. Euh, moi, j'étais en Libye, donc oui, oui. c'est pour ça que je parle de la Libye. Mais en fait, je pense que les trajectoires sont complètement différentes. Et du coup... Euh, J'estime qu'il ne faut pas comparer, en fait. Parce que nous, on l'a vu, il y a énormément de journalistes étrangers ces dernières années qui venaient s'installer en Tunisie Puisque c'était le pays où on pouvait travailler. En Égypte, c'était compliqué. En Libye, la situation, mmh. voilà. En Algérie au Maroc, c'est difficile d'avoir une résidence, un, un, un statut. Donc la Tunisie, c'était le pays où on pouvait vivre normalement, travailler normalement et éventuellement voyager dans les pays aux alentours. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas trop envie qu'on qu compare. J'ai l'impression que c'est presque. Euh, rap... enfin, voilà, mais parce que depuis deux ans, on constate voilà un recul voilà. Euh, qui, qui peut rappeler voilà d'autres expériences. C'est pour, pour cela, Après, sur ma. Fa... Enfin, sur euh, ce qui s'est passé, les arrestations, euh, donc pour moi, c'est le mois de février, c'est l'arrestation de Noureddine Boutard et d'autres, puisqu'il y a cette histoire de complot euh, contre l'État qui touche les journalistes étrangers d'une certaine façon, puisque les sources n'ont plus envie de nous parler, du coup. Euh, moi, le mois de février a été vraiment un tournant. C'est-à-dire que je m'entends maintenant au téléphone, quand j'appelle quelqu'un, dire... Euh, euh, je voudrais vous parler, après, étant donné la situation, ça peut être du off, je peux vous faire relire mes citations, euh, voilà. Et ma phrase habituelle maintenant, c'est « je ne suis pas là pour vous poser de problème ». C'est-à-dire que moi, quand je parle à quelqu'un, euh, j'ai pas envie que, parce que je l'ai cité dans un article, il soit arrêté, et c'est ma peur, en fait. Donc je m'auto-censure, et je, des fois, je censure même ce que m'a dit une personne, parce que je me dis « non, ça, il s'est pas rendu compte ». Et, euh, et je propose à la personne qui me parle de, de se censurer ou de me censurer. Je, enfin, en gros, je suis dans... Il y a une certaine façon... Enfin, voilà... On... On nage dans un, dans un brouillard où on ne sait pas à quel point euh, ce qu'on écrit ou ce qu'on nous dit peut être dangereux. Donc on est ultra précautionneux, voire même paranoïaque. Je fais attention à mes tweets. Des fois, je me dis « Ah, il ne faut pas retweeter. Je ne peux pas liker un commentaire sur, euh, sur Facebook. » Je fais extrêmement attention moi, à ça et je pense que je ne suis pas la seule. Euh, vous en parliez tout à l'heure parmi les correspondants étrangers. Euh, euh, pour avoir une résidence en Tunisie, on renouvelle à chaque fin d'année 2000. Euh, donc là, on a fait la les demandes fin 2022, il y a quelques correspondants étrangers à l'heure actuelle qui n'ont toujours pas leur résidence 2023. Ça veut dire que depuis janvier 2023, ils n'ont pas de papier. En fait, ils ont juste la carte de presse tunisienne qui leur permet de travailler, mais ils ne sont pas résidents. S'ils se font arrêter, ils peuvent être expulsés euh, comme n'importe quel migrant euh, euh, illégal en, en Tunisie. Et ça, c'est quand même une épée de Damoclès euh, sur sa tête. On se dit si on écrit un article qui ne plaît pas, est-ce que demain, on ne va pas venir me chercher en me disant « Mais euh, voilà, officiellement, on, on vous évacue du pays puisque vous êtes euh, illégaux ». Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Euh, je voudrais aussi dire dans la pratique du journalisme depuis le mois de février, euh, je découvre de, de nouvelles méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des militants ultra connus qui parlent, qui tweetent, qui sont très durs. Moi, j'en ai plusieurs comme ça, que j'appelais facilement, euh, qui je pouvais parler très, très facilement. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont me dire, tu peux reprendre mes tweets, tu peux reprendre mes statuts Facebook, mais tu ne me cites pas, tu ne dis pas que tu m'as parlé, je ne parle pas. Enfin, je ne veux pas qu'on sache que j'ai parlé à la presse étrangère. Donc nous, on tombe là-dedans, en fait. C'est vraiment ultra compliqué. Et comme euh, vous disiez tout à l'heure, euh, donc... On n'a plus aucun contact avec les autorités, il n'y a quasiment plus personne qui nous répond. Euh, ou alors on nous répond, on nous dit « je vous rappelle » et on ne rappelle jamais. Euh, on avait quelques contacts dans les ministères euh, où on était un peu ami-ami, mais maintenant ces contacts-là, ils ne veulent plus parler aux étrangers. Encore une fois, on en revient sur ce complot euh, de la sécurité, euh, contre la sécurité de l'État. Donc on est un petit peu handicapé. Et dernier point, euh, je me rends compte aussi que même les employés d'ONG internationales, de grandes ONG, euh, aujourd'hui, quand ils nous parlent, ils acceptent de nous parler, mais ils nous disent « tu cites l'ONG, tu mets pas mon nom ».— D'accord. Donc il euh, y a vraiment un climat de, de prudence généralisée euh, auprès des contacts. Une dernière question par rapport à la commande des rédactions, justement à l'étranger, pour lequel vous collaborez et d'autres de vos, de vos collègues, est-ce que justement ce climat-là euh, diminue l'intérêt pour l'actualité en Tunisie ou au contraire euh, l'augmente parce qu'il y a un personnage fantasque à la tête du pays, que c'est un recul spectaculaire Qu Comment c'est vécu aussi euh, par les autres collègues qui sont, euh, sont peut-être euh, dans d'autres pays euh, ça dépend beaucoup des médias et de leur euh, de leur ligne éditoriale, Exactement, de leurs oui. intérêts. Euh, moi personnellement, je ressens euh, à l'inverse un regard d'intérêt en fait pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais parce que c'est assez compliqué. Euh, et il y a une certaine. Euh, je, je pense que le président Keïs Saïd intrigue en fait. Puisque personne ne le comprend, enfin en tout cas pas moi. Je ne sais pas si certaines personnes le, le comprennent, mais c'est vrai que dans ses choix, dans ses prises de position, il intrigue. Les, les gens ont envie d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe, ce qui se passe en Tunisie. Euh, on va parler de l'avenir quand même, parce que parce qu'on a assez évoqué cette année ce qui. Voilà ce qui, ce qui a engendré ce, ce recul qu'on a constaté, constaté cette année. J'ai envie de poser la question à Temer. Est-ce qu'on est au commencement d'un de, de, de, tunnel, d'une de, de, dictature qui va voilà, mettre la presse à, à genoux ou c'est une conjoncture et que, et que le, les forces vives du journalisme vont s'interposer et conserver au moins un carré dans lequel il peut... Il serait possible de s'exprimer encore euh, librement. Sincèrement, je ne sais pas. Hein. Je, je n'ai aucune idée comment les choses peuvent se dérouler. Comme vous le voyez, le, le propre de ce régime, c'est qu'il est très imprévisible et qu'il est sans précédent aussi. Parce que euh, Haïsaïd a quand même euh, cette particularité historique et, et internationale. Nous n'avons pas observé ou pu repérer jusqu'ici une expérience Vraiment, vraiment similaire. C'est-à-dire que des populistes qui portent un habit de pseudo-outsider et qui arrivent au pouvoir, etc., ça, on l'a connu. Non, on l'a connu. Vrai, ouais. Mais de là à ce que la même personne soit sans parti politique, sans organisation et sans affiliation... Et qu'il ne cherche même pas à conserver la loyauté des partis avec lesquels il a certaines sympathies ou des acquaintances. Euh, il arrive à rompre les liens avec euh, tous ses alliés potentiels. Il n'a pas de structure, ne cherche pas à en avoir une, n'en cache pas une. Il n'y a même pas le leur d'une forme d'organisation. Euh, on va dire, euh, anarchiste ou non-autoritariste ou, ou, ou quoi que ce soit. On sait pas contre qui on se bat, en fait. Va, voilà. Donc, donc, donc au final, euh, le problème, c'est que ce régime, il est inédit. Est-ce qu'il a la, Moi, je poserai la question autrement. Est-ce que ce régime, ce projet politique, plutôt que poser la question sur le rapport du projet politique aux journalistes, il vaut mieux, je pense, poser la question par rapport à ce régime en soi à quel point peut-il être durable Faisons l'analyse de la chose. Je ne pense pas que c'est un régime durable. Je pense qu'il va expirer. Ça tient à un petit malaise de santé pour que tout parte en couille. Voilà. Donc, donc euh, finalement, euh, cette assemblée, par exemple, c'est une assemblée de papier. Ce n'est pas une assemblée qui pourrait fonctionner sans que président soit président. Il suffit de changer de président pour que... Tout ce projet d'assemblée devienne obsolète. Euh, également, euh, les textes de loi promulgués jusqu'ici ne sont pas assez structurants pour construire un nouveau régime. Bien qu'il est dans un couloir, qu'il peut promulguer plein de lois et que le nouveau Parlement, bien qu'il soit euh, tout récemment nommé, de, depuis l'investiture, ils ne font que parler du règlement intérieur. Ils n'arrivent pas à se décider. Donc ce n'est un régime a besoin d'un nouveau cadre législatif pour être construit. Là, il y a la Constitution, elle est là. Elle a été précédée par le décret 117, etc. Mais ce sont des décrets, encore une fois. On ne voit pas de nouvelles lois organiques organisant la vie publique. En Tunisie, réellement, des amendements, machin. Mais aussi, il n'y a pas de nouvelles institutions capables de porter ce régime. Kays Saïd parle, par exemple, du Conseil supérieur de l'éducation. Il parle de, de, de plein d'autres projets. Mais pour l'instant, si on va euh, nous focaliser sur les trois projets institutionnels créés par Saïd, l'Assemblée, on a parlé de l'étendue de sa fragilité. Il y a la commission de la réconciliation euh, pénale, qui sont des bénis oui-oui, complètement ridicules. On les a vus au journal de 20h, les profils. Même le, le, le président de cette commission, il a été viré par en le direct. président, donc il, il, il s'est excusé auprès du président, parce qu'il l'a viré. Parce qu'il s'est fait virer, il n'a pas été à la hauteur des attentes du président, il s'est excusé, le mec. Et euh, le nouveau conseil provisoire supérieur de la magistrature, qui ne fonctionne manifestement pas, vu que la magistrature tunisienne est sous l'emprise totale du ministère public et de la ministre de la Justice. Donc c'est un régime qui n'arrivent pas à instaurer des lois, à implémenter de nouvelles institutions. Donc je ne pense pas que c'est un régime, régime qui puisse durer. Maintenant, pour parler de la liberté de presse, tant qu'on va dire que ce régime n'a pas de quoi pouvoir durer, qu'est-ce qui va le remplacer Le plus dangereux, à mon avis, avec ce régime, qui ne va pas durer, c'est à quoi va-t-il laisser place Parce qu'aujourd'hui... On voit de plus en plus la banalisation du flic dans le politique, la banalisation euh, du militaire dans le, de, de la présence du militaire dans le politique, du recours à ces institutions, etc. Les exemples sont très nombreux à quel point Qaisaïd se base sur ce qu'on appelle la hard power pour, pour se maintenir en place et n'arrive pas à créer de nouvelles institutions. Donc la hard power va jouer un rôle crucial dans l'avenir face oui. à ce régime qui ne se prolonge pas. Il faut dire qu'il y a un, un peu un côté euh, peut-être salvateur dans la chose, dans le sens où la Tunisie ne se déguisera plus en république des institutions de la transition. Ce clair. Non, ce, tout ce blabla, tout ce masque va tomber et on va voir sur quoi repose réellement l'État tunisien. Ce mythe de l'État tunisien, performant, compétent, machin, non, non, non, qui arrive... Tout ce mythe-là... Va s'écrouler, va s'effondrer à ce moment-là, et on va voir que l'État tunisien, c'est un flic et une matraque. C'est tout. Et là, il va falloir gérer cette situation. Avec quels paramètres, dans quels paramètres Je ne suis pas non plus un Nostradamus, mais euh, j'essaye de comprendre et, et, et d'analyser à partir de ce que l'histoire nous a offert comme enseignement J'enchaîne Je, avec euh, Samir, justement, par rapport à, à, par rapport à ce que Samir disait, c'est justement cet État qui ne, qui ne fait pas d'institution, euh, dont le, le Parlement voilà, n'a pas de réel pouvoir, où la communication est rompue entre les différents, euh, les différents protagonistes de, du, du sujet. Pour vous, quelles sont les, pro, les prochaines étapes devant, justement, cette entité qui est qui n'a pas de forme assez, assez traditionnelle. Comment comptez-vous défendre justement les, les journalistes avec le syndicat, entre autres, euh, sur, sur la prochaine année du mois D'abord, je demande à Thémy si elle peut nous écrire un article. <rire> hein, parce qu'elle a bien jugé le système politique actuel. J'espère que tu ne vas pas oublier, sinon il y a l'enregistrement le, ici avec les collègues. Euh, bon, euh, écoute, on va, on va continuer parce que il faut dire aussi qu'il euh, y a d'autres euh, partis politiques, d'autres forces politiques qui ont eu l'occasion pendant des années de faire des réformes. Euh, un mandat et demi, je pense, pour Nada Punidadun et tout, donc pour euh, mettre des, des nouveaux textes de loi, pour aussi d'autres institutions pour garantir les libertés et le droit, mais ils n'ont pas fait. Maintenant, ils critiquent. 2019, il avait des forces populistes, même des groupes parlementaires populistes. On peut citer le Karama et le groupe de Abim Moussi, par exemple, parce qu'on les a cités déjà dans nos CPRSF et dans le rapport du 19 janvier 2022. Donc il y a aussi d'autres forces politiques. Il y a ce pouvoir, mais il n'y a pas aussi d'autres alternatives pour le moment. Parce qu'on a essayé avec d'autres forces politiques, ils ont échoué et n'ont pas essayé. Et aussi c'était difficile, peut-être que la résistance de la société civile en général, mais aussi les organisations du métier de journalisme qui ont pu conserver cette liberté jusqu'à maintenant. Avec ce pouvoir imprévisible, c'est vrai, on ne peut pas savoir quest ce qu'on peut faire, mais on a nos méthodes. Donc il faut euh, chercher à faire la pression, à demander, à s'unir autour des organisations du de, de métier, essentiellement les syndicats que représentent les journalistes. Euh, on peut travailler aussi avec les syndicats de, des patrons, mais on est obligé, parce que les, pour le conseil de la presse, je pense, donc ils ont quand même fait un bon travail avec le syndicat et les autres partenaires. Donc, euh, mais aussi avec d'autres corps. Avec les avocats, qui font un bon travail maintenant, surtout pour les comités de défense. Euh, pour nous, on va travailler avec les députés, même qu'on ne connaît pas euh, jusqu'à maintenant les blocs parlementaires. On ne savait pas qu ce qu'ils veulent. Jusqu'à maintenant, euh, ils discutent autour du, euh, de la vote pour euh, le règlement intérieur de, de Parlement. Il euh, n'y a pas de texte publié par des, des membres ou des blocs parlementaires pour savoir quelles sont les tendances à ce qu'il y a des députés critiques, même qu'il y a un député hier qui est intervenu, c'était pour la, je pense, c'était le matin avec la CGT. Donc ses propos étaient vraiment audacieux parce qu'il a critiqué le pouvoir, il a soutenu les journalistes. Donc on peut trouver des membres. Et c'est le problème, parce qu'il n'y a pas de parti politique. Donc on ne peut pas savoir les programmes des partis qui peuvent être élus. Il n'y a pas jusqu'à maintenant des groupes parlementaires pour savoir est-ce qu'il y a des groupes parlementaires dans l'opposition, même qui n'ont pas, je pense, voté l'article qui concerne l'opposition dans le Parlement. Donc c'est vrai, euh, vrai, on est devant un nouveau système politique qui n'est pas clair, il n'y a pas euh, d'autres euh, alternatives politiques hein, et il n'y a pas d'équilibre politique avec d'autres forces. Même euh, l'opposition maintenant... Il y a beaucoup de, de forces politiques qui ont déjà euh, qui ont été déjà au pouvoir et on ont déjà critiqué et ils ont l'occasion de changer et de faire des réformes importantes. Ils ont eu l'occasion, mais n'ont pas fait ça. Pour nous, en tant qu'organisation internationale, bien sûr, on va euh, faire la pression sur le pouvoir, mais toute une fois qu'il y a la possibilité de négocier, de chercher des solutions, on va avancer ce qu'on fait d'ailleurs avec d'autres euh, dans d'autres pays. Au Maroc par exemple, il y a des possibilités de négocier ce qu'on peut pas le faire en Tunisie. Donc euh, j'étais au Maroc avant le Ramadan, donc j'ai pu rencontrer des représentants du ministère de communication, du ministère ministre délégué des droits de l'homme, le CNDH. Donc il y a toujours des possibilités de tr trouver des pistes de négociation, mais aussi si on fait la comparaison, au Maroc, on peut organiser des activités, des ateliers où il y a des journalistes critiques. Il y a des représentants, des associations et organisations euh, des droits de l'homme. Donc, il y a toujours des possibilités. On a pu même organiser un point de presse euh, devant euh, la cour d'appel à Casablanca euh, lors d'un euh, procès de l'émigration de Romaradi. Mais, mais le, vraiment, euh, ce qui est difficile, c'est de travailler en Algérie on peut travailler sur l'Algérie, depuis Tunis ou depuis Paris, mais c'est quasiment impossible de se déplacer. D'ailleurs, pour les manifestations internationales, telles que les manifestations sportives ou bien euh, la dernière rencontre de la Ligue arabe, les journalistes, ils doivent absolument être hébergés dans un hôtel payé par le ministère des Affaires étrangères. Il faut se déplacer. Il y a des bus. Un journaliste ne peut pas avoir une voiture ou un chauffeur pour se déplacer. Pour faire des stand-up, il faut avoir des autorisations. C'est vraiment un pays, c'est euh, le Corée de l'Ouest. Pour, pour nous, <rire> euh, c'est ouais, l'Algérie. Et puis, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'organisation de métier. Parce que maintenant, il n'y a pas un syndicat autorisé euh, en Algérie. Donc, il n'y a que les réseaux sociaux. Et surtout, après, le Hirak. Donc euh, le Hirak, c'était une occasion très importante pour les Algériens sur, euh, ce n'est pas seulement sur la liberté de la presse, mais pour, euh, pour les libertés et les droits. Avec le, le confinement, donc, les autorités ont trouvé l'occasion pour fermer. Et maintenant, si vous, euh, euh, vous cherchez le dernier texte adopté sur la liberté de la presse, sur la presse en Algérie, il y a deux semaines, par les deux chambres, c'est vraiment une catastrophe. Ce n'est pas seulement le, le cas de Hassel vous savez que vous le suivez, mais vraiment, c'est un pays fermé où on ne peut pas trouver des personnes avec les, lesquelles on peut négocier. Et euh, il y a beaucoup de journalistes, par exemple Jamil Loukil qui ne, ne peut pas voyager, pas. Euh, Saïd Boudour, qui est euh, euh, donc on gratte à vue depuis euh, des années, il y a Mosfa Benjema. Aussi, il y a euh, Khalda, ne peut pas sortir, notre représentant aussi. Donc, les, les médias qui ont été fermés. Donc, vraiment, c'est une situation très délicate. Après euh, Radio M, il n'y a pas de médias indépendants. Il y a quelques médias qui essaient quelques tuels et autres. Euh, médias qui voilà donc il y sait mais euh, tu savais il y a aussi euh, un chercheur il y a un journaliste qui a aussi journaliste actuel donc euh, qui était emprisonné sur euh, dans l'affaire de Amira Buraoui. donc il y a une pression indirecte même sur d'autres euh, médias indépendants et euh, des websites la question au Soudan euh, au Libye c'est clair c'est une question sécuritaire Au Soudan il y avait des possibilités avant le, les, les derniers événements euh, donc euh, et les journalistes vraiment sont en danger. Il n'y a pas beaucoup de journalistes étrangers, heureusement, donc la plupart elles sont sortis. On a demandé au syndicat de faire une unité avancée, mais comme vous le savez, c'est un pays aussi. Euh, il y a sept autres dictatures dictature autour de... Donc oui. on, a, on a servi les Égyptiens, en Éthiopie, mais c'est vraiment, c'est quasi impossible de mettre une unité. On a fait ça en Ukraine, mais dans la région, c'est vraiment très, très difficile. Donc la comparaison... Vous avez raison jusqu'à maintenant, euh, on peut travailler en Tunisie avec toutes ces difficultés, mais c'est un peu plus difficile dans les autres pays. J'aimerais passer à Marilyn et, et on, on va passer au bout de la fin après. Euh, justement, c'est quoi la suite Comment vous imaginez un peu, un peu la suite euh, bon, voilà, Cette année, on a vu, le bilan est tombé, euh, on l'a tous vécu, c'était voilà, une année assez, assez tendue. Euh, comment vous voyez, voyez l'avenir en tant que journaliste et en tant que... On peut parler, vous représenter peut-être vos collègues d'une certaine manière, euh, correspondants étrangers. Euh, comment vous voyez la suite Est-ce que vous, vous pensez vous organiser encore plus euh, au niveau institutionnel Est-ce que vous avez des réflexions euh, dans ce sens. Et puis voilà, une, un mot de la fin euh, lié à ça. Alors comment, euh, comment je vois l'avenir Alors sur la Tunisie, je ne, je ne, je ne me prononcerai pas. J'avoue que moi, il y a, il y a deux ans, je n'aurais pas pensé qu'on qu arriverait à cette situation-là. Donc euh, euh, je, je suis les choses... Euh, je, chaque jour, je suis un peu plus étonnée. Alors, je sais pas, ça paraît peut-être naïf, peut-être que je connais pas assez bien le pays, mais, mais à chaque fois, je suis surprise. Euh, les arrestations, Noureddine Boutard, moi, je, euh, voilà, je, je, je, je, je, il y a quand même une surprise. Donc, euh, je m'avancerai pas politiquement sur une analyse. Euh, en tant que journaliste étrangère basée en Tunisie... Euh, moi, clairement, euh, j'ai peur, en fait. Euh, je suis désolée de dire ça comme ça. Quand, même quand Firas m'a appelé pour proposer ce, ce débat, euh, j'ai un peu hésité. Enfin, je me suis dit, quand il a appelé, de toute façon, je suis obligée de dire oui. Je ne vais pas commencer à dire non, à aller me cacher. Mais d'un autre côté, euh, passer euh, comme ça, être filmé sur les réseaux sociaux, euh, je me dis que ce n'est pas une super idée, euh, étant donné la situation. Moi, clairement... Euh, alors, ça va si, hein, parce que euh, voilà, la situation est quand même euh, euh, vivable et on peut encore travailler. Euh, mais de temps en temps, j'ai des, des petits coups de panique où je me dis euh, mince, en fait, est-ce que si j'écris ça, je vais pas me faire euh, expulser, arrêter je le, je le dis honnêtement. Euh, pour, euh, pour vous raconter, même il y a quelques semaines, euh, tous les correspondants étrangers ont été appelés par un ministère. Euh, on ne reçoit plus d'appels de ministère pour, euh, pour quoi que soit, ce soit. On n'a plus aucune... Euh, voilà. Généralement, d'abord, c'est nous qui appelons, et en, ensuite, en ce moment, personne ne nous répond. Ce ministère voulait juste nous inviter à une conférence de presse, mais moi, quand j'ai vu euh, le ministère l'appel, je me suis dit, ça y est, en fait. Euh, je, vais être, euh, je vais être sortie du pays. Euh, j'ai une peur comme ça. Alors peut-être qu'elle n'est pas raisonnable. C'est mon sentiment personnel à moi. Euh, voilà. Et je... Je pense quand même que je ne suis pas la seule. Euh, après, comme je disais encore, il y, y a aussi ceux qui n'ont pas leur papier. Donc euh, voilà, c'est quand même aussi un, un souci. Euh d'être illégal dans un pays où on travaille euh, en plus dans, un, dans des médias donc c'est visible en fait D'accord. Euh, mot de la fin Thème avant de passer aux questions euh, je n'en ai pas on peut passer directement euh, au, aux questions au mail, si, bien, si vous avez un mot de la fin si vous voulez euh, conclure euh, ce qu'on a discuté avant de passer au public non seulement c'est inquiétant qu'une consoeur étrangère s'inquiète euh, par rapport à la situation il a dit clairement qu'elle qu a eu peur donc, euh, c'est vraiment ça, ça nous touche au corps et euh, il faut vraiment qu'on qu travaille pour euh, dépasser euh, cette, euh, cette situation. Euh, pour nous, euh, la Tunisie, ça reste euh, une opportunité, même avec toutes ces, ces difficultés. Et euh, d'ailleurs, on a fait l'exercice pendant quelques années et vous avez trouvé ce pays euh, agréable pour travailler sur la région. Donc, on va essayer de continuer ensemble. Il faut résister, nous aussi, à RACF. Donc, ils ont demandé si le bureau doit partir ou rester, parce qu'il y a d'autres organisations déjà qui, euh, qui sont parties. Donc, mais pour nous, on a dit qu'il faut, qu faut rester. Euh, surtout, si on va partir de la Tunisie, on va partir à Paris. Ce n'est pas dans d'autres pays de la région. Donc, c'est le seul, après, il faut essayer de le conserver. Merci beaucoup. Euh, des questions, on a une question de Sabre et d'Omar. Euh, si vous voulez vous présenter, il y a un seul micro. Ah, ah. On fait les deux questions, après on répond une okay. seule fois. Euh, bonjour à tous. Bonjour à tous et merci pour euh, ce débat. Euh, en fait, euh, ce n'est pas une question, mais euh, quelque chose que euh, je voudrais ajouter. C'est à propos de la euh, diabolisation des journalistes euh, de la part de, euh, du président de la République et aussi euh, euh, quelques ministres, euh, comme euh, si, euh, si vous vous souvenez, euh, des déclarations des déclarations du ministre euh, de l'Intérieur le 7 mars dernier euh, et le hate speech, euh, le speech euh, contre les journalistes et en cons conséquence, euh, il y a eu, euh, ou oh bien, euh, comment dirais-je, c'est euh, le soutien euh, populaire avec les journalistes qui est euh, assez important à décliner. Euh, Aujourd'hui, les journalistes, euh, ou bien seuls, les journalistes euh, parlent des journalistes arrêtés ou bien accusés. Euh, et ça fait mal. Aussi, les, les activistes et la société civile. Hein. Mais euh, ça fait mal au corps, euh, pour moi, <rire> en tant que journaliste freelance. Et merci beaucoup. Deuxième question. Euh, alors, euh, bonsoir à euh, tous et toutes. Euh, Omar Cardous, euh, chercheur euh, en Sciences Po et engagé dans la société civile, et, et justement, je vais justement interagir avec vous tous et toutes. Je vais, en gros, hein, c'est que je vais commencer par ce qu'a dit Thémer, c'est que en fait, la liberté des presse, liberté d'expression, ce n'est pas un acquis en fait. Et ça n'a jamais été un acquis et ça ne sera potentiellement pas un acquis parce que justement dans les phases de transition démocratique, ça qui montré les expériences, c'est que de, à chaque fois il y a des retombées et des reculs et justement des coups répressifs et liberticides euh, mais euh, je suis contre le fait de considérer que les attaques à liberté de presse euh, se sont produites juste à, part à partir du 25 juillet. Euh, bah, ça ça s'est produit bien avant. Et aussi avec Firas, euh, enfin, euh, souviens-toi, même euh, à Albaos, là, lorsque nous étions euh, au Parlement, il euh, y avait à chaque fois, euh, justement, euh, ces, ces pratiques de, de, de, de, de bon, liberticide, euh, notamment lorsqu'il euh, lorsqu s'avère pour, pour la pour l'accès à l'information. Euh, mais aussi, je suis contre le fait de, de tout blâmer au pouvoir politique. Moi, je trouve qu'il euh, qu y a aussi une part de responsabilité aux, aux médias, du moins, je parle de, pour le contexte tunisien, euh, dans le sens où, euh, euh, dans cette phase de démocratisation, on a vraiment l'impression que euh, tout ce qui s'est passé en politique, il est resté euh, juste euh, accaparé, dans, accaparé par l'élite politique, en fait. Et l'élite politique, en fait, se sent... Les, sont les professionnels de la politique mais ils sont aussi en fait les médias et, euh, et voilà les personnes engagées dans la société civile et donc en fait et on parle de la politique comme si c'était en fait on parle des choses qui n'ont rien à voir avec le vécu en fait des, des personnes euh, avec euh, leurs conditions socio-économiques, on parle vraiment de, de, de la politique politicienne de c'est quoi la réaction de euh, Abir Moussi de, de, de, de, des islamistes ce qu'ont fait les islamistes et euh, en fait ça n'a vraiment rien à voir euh, avec ce que vivent les, les, les Tunisiens et Tunisiennes et, euh, et ce qui a fait qu'au au bout de 10 ans, en fait, il n'y a pas seulement le ras-le-bol euh, de la démocratie, mais de la politique en tant que telle, et donc il y, y a tout un rejet en fait de, de, des médias et, euh, et, de, de, de, et de la politique et moi c'est ça, c'est la, la chose qui me, qui me trouble le plus, c'est parce que euh, je, je me dis en fait, mais il, il est où en fait le rôle des médias euh, dans la conscientisation euh, politique et en fait de la conscientisation, de la vulgarisation de mettre l'importance de, de, de dire en fait les libertés sont importantes et euh, euh, ce ne sont pas des acquis et que, justement, euh, et que justement, il faut y travailler parce qu'on on le voit clairement maintenant avec tout ce qui se passe. Euh, bah personne n'en parle. Moi, je, je, je te cite dans une salle, on parle des libertés de presse. On n'est pas nombreux et, et c'est partout. Hein, ce n'est pas seulement pour les libertés de presse, mais ça, pour n'importe quelle autre chose de la société civile. Hein, ça, je vous le garantis. Euh, donc euh, voilà. Merci. Euh, merci beaucoup. Non. Pour ajouter peut-être à la première remarque, le rapport de la SNJT il souligne une année record des incitations à la haine, 41 euh, euh, relevés contre 31 l'année dernière. Donc la question est-ce que, justement, cette, ce climat de défiance pourrait-il co contaminer en gros la société et se transformer en une violence contre les journalistes dans la rue par des citoyens, citoyens lambda Et la deuxième question, c'est... Quand est-ce que les médias ont raté le virage pour être considérés partie de ce système qui a échoué entre euh, 2011 et 2021, si j'ai bien compris la question. Donc, euh, bah, je t'aime, si tu veux. L'une des deux. questions. C'est la parole divine. Oui. Ben. <rire> Mais bon. Je suis audible, ça va ah, yeah. yeah, yeah, Oui, d'accord. Euh, tu peux reprendre ta question, s'il te plaît, parce que j'ai un, un autre le, thème. Euh, qui, euh... Le, le climat de, de, de défiance envers les journaux qui, qui est véhiculé par les officiels, est-ce qu'il peut se transformer en une violence de citoyens qui sont juste aveuglés par, par un discours de désinformation Justement, envers les médias Comme le dirait notre grand peuple, si déjà. déjà. Donc, euh, <rire> ça, ça est, est, on y est, nous y sommes. Il y a des journalistes qui ont été persécutés euh, par des citoyens, des, des gens qui se revendiquent euh, comme partisans euh, de Saïd, etc. Et des journalistes ont été pris à partie sur le terrain lors de l'exercice de leurs fonctions, lors de manifestations. Les occasions sont très nombreuses. Et ici, il est très important de rappeler quelque chose parce qu'on a tendance à banaliser ça ou considérer ça comme un espace virtuel. Non, les réseaux sociaux ne sont pas un espace virtuel. C'est l'expansion du réel. Et ce qui se passe comme campagne de lynchage contre les journalistes et les réactions d'un grand nombre de citoyens aux publications des médias, euh, on dise lent euh, par rapport à... Euh, C'est euh, ce climat inquisitoire, euh, ces attaques contre les journalistes, ce harcèlement parce que quand il est aussi permanent et, et digital, il n'est pas moins pesant et moins impactant et parce que surtout ça euh, contribue énormément à propager un discours, une mentalité des pratiques et à les légitimer surtout à travers l'action présidentielle. Et le discours présidentiel, les différentes incitations à la haine dont tu parlais. Donc nous y sommes déjà. C'est dangereux. C'est très dangereux. Nous avons vu en Tunisie, nous avons passé une période à peu près entre 2011 et 2014. C'était une période charnière en matière... De, de, de, de lynchage facebookien, de, de, de campagnes contre les journalistes qui se sont prolongées. On l'avait vu devant la télé nationale et qui se sont soldées par des agressions à l'arme blanche euh, comprises contre euh, des journalistes. Donc oui, c'est très dangereux. Ça se passe. C'est en cours. Nous sommes déjà confrontés malheureusement à cette dynamique. Et... Euh, et euh, il faut tout faire pour lui mettre un terme. Comment tout faire pour lui mettre un terme bah, Je rappelle que défendre la liberté d'expression, c'est d'abord défendre la crédibilité des journaux et leur fonction à la base, c'est-à-dire informer le citoyen. Si ça devient un produit de première nécessité pour les citoyens, les Tunisiens se lamenteront moins pour les pénuries de sucre et défendront plus la liberté d'expression. Euh, bon, Peut-être pour la deuxième question, euh, Samir, euh, par rapport à à la question de, voilà, en gros, les, les, les, les violations de la liberté d'expression et de la presse ont toujours existé, entre guillemets, même après, après, après 2011. Quand est-ce qu'on a raté le virage pour ne pas considérer justement les médias qui ont travaillé pendant cette période-là comme faisant partie de ce système entier qui a qui a, qui a échoué je vais commencer par ajouter quelque chose à ce que Thamry vient de dire parce que c'est pas, pas nouveau en fait la diffamation, le harcèlement en ligne on a publié euh, un rapport c'était en juillet 2018 on a parlé des trolls euh, et des euh, robots donc euh, il y a des, des, des, des trolls surtout euh, euh, en Chine ça compte des quelques milliers les, les puces roses parce que la plupart sont des filles au Mexique, c'est 35 000 personnes. En Inde, avec Moody, son trône du parti euh, au pouvoir. Pour la région, on a parlé de l'Algérie, qui a aussi euh, cette armée euh, électronique. Le Thème, tu as raison, parce qu'après euh, le harcèlement en ligne, il y a des personnes qui attaquent les journalistes. Ce n'est pas dans notre région seulement. En Amérique, en 2019, euh, il y a une personne qui euh, s'attaque sur Twitter. À un journal et finalement donc, les sorties n'ont rien fait. Donc les est les a tué six journalistes. Donc euh, la plupart des journalistes tués, ça, il y a cette diffamation sur les réseaux sociaux, il y a les attaques électroniques, il y a les faux profils, euh, surtout pour les femmes avec des photos pour nous et tout. Donc il y a des journalistes qui ont euh, arrêté de travailler et euh, complètement, ils ont quitté le métier à cause de, à cause de ça. Mais c'est le climat politique. Qui, euh, donc c'est derrière ça. En Tunisie, il y avait toujours cette euh, diffamation, mais maintenant, il y a une certaine population encouragée par le discours de Kaysaït. Il y a des Américains qui ont été encouragés par le discours de Trump quand il euh, cible les journalistes. En Italie aussi, avec des leaders politiques et des responsables politiques. Donc, toutes les fois, dans un pays, il y a la diffamation. Mais quand on a un leader populiste et qui attaque aux journalistes, on, il y a une vague de diffamation, une vague d'attaques sur les réseaux sociaux et dans beaucoup de cas il y a des attaques physiques, il y a des journalistes tués, et des journalistes agressés et des médias qui ont été euh, attaqués par euh, des personnes, parfois ils ne connaissent pas. Pourquoi Mais ils sont pris par cette euh, vague portée, par des leaders politiques. Et, euh, vous vous souvenez, par exemple, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, Le mec là qui a une radio, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est passé directement devant les locaux de l'AEK, et ainsi de suite. Pour euh, ta question, euh, moi, je, je pense qu'il y a la, la question de résistance. On peut dire qu'il est important. Mais euh, depuis un moment, il a parlé aussi, il a en fait critiqué objectivement le contenu journalistique, il a donné des cas. Nous, on a travaillé sur ça avec le GTI, Journalisme Terrasse Initiative. Donc, euh, je pense aussi qu'il faut travailler sur les contenus journalistiques parce que c'est important. Toutes les fois qu'il n'y a pas une information fiable, il y a ces euh, plateformes. On a dit pour le bilan 2022 qu'il y a des gouvernements qui tuent les journalistes, mais il y a des plateformes qui tuent le journalisme. Ça, c'est important et il faut travailler sur ça. On travaille, c'est vrai, sur euh, le renforcement des capacités des journalistes pour la numérisation des, des médias. On va travailler aussi, peut-être euh, dans quelques mois, avec les médias publics, surtout la radio, parce que c'est aussi important mais je pense... Oui, c'est pour ça qu'il faut... On va travailler sur des projets de, des, des radios visuelles, en fait, sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on va commencer On va commencer par ça, parce que même l'expérience de la radio nationale, c'était pas vraiment quelque chose de top. Donc, on va travailler euh, en premier lieu avec sur trois des, des, des radios des 11, je pense, maintenant, avec Zitona. Euh, donc, euh, voilà, ça, il faut aussi travailler dans le secteur, sur le secteur, sur les contenus journalistiques, sur la production journalistique, sur les thématiques. Parce que maintenant, pour l'interaction, par exemple, il n'y a pas de vision. Est-ce qu'on a la tendance de rassurer la population en créer un état d'urgence Est-ce que la question économique, est-ce qu'on a des magazines dans les médias qui traitent la question économique Pour les, les médias publics, généralement, il n'y a rien absolument. Pour la question de migration, pour la question de sécurité, la sécurité dans le Méditerranée qui est importante pour la région, la question de la région et qu'est-ce que se passe pour le terrorisme. Donc, vraiment, il y a des thématiques qui, qui sont très importantes. Ce n'est pas seulement pour des matières journalistiques, mais pour construire des idées, pour le savoir Autour des faits qui se passent autour de nous. Remonter l'information, par exemple, pour la migration, c'est simplement occasionnel. Il y a un bateau de naufrage dans le Méditerranée, mais il n'y a pas de traitement journalistique sur la question et sur le, les, les relations bilatérales euh, avec la France, l'Italie, l'Union européenne et tout ça. Donc, ça, ça aussi, c'est important. Donc, il faut creuser pour que euh, pour le journalisme, le journalisme fait ce rôle. Euh, sociétal, très important pour avancer. Ah bon, ouais. non, je me permets juste un petit oui, ajout, c'est aussi sûr. aller en région, parce que, moi, j'ai l'impression, euh, si je puis émettre une sorte de, de petit jugement, c'est qu'il y a quand même une, une fracture autour de Tunis et que les médias ne sortent pas tant que ça pour aller voir vraiment comment, comment vit la population euh, dans, dans les régions internes, en fait. Euh, en dehors de la côte, encore une fois, euh, c'est... On a l'impression que pour certains médias, c'est compliqué de... Oui, <rire> comme, oui, comme s'il y avait une frontière. Parce qu'il qu y a même le, des, des médias qui sont basés en région qui, arrivent à, qui font le chemin inverse et qui s'installent ça qui exactement. À Tunis ouais. à la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Thémer. Euh, on vous retrouve à Nawet bah, toutes les semaines dans le magazine. Euh, Marilyn Dumas dans, dans les médias francophones et, et français. Et Sabine Baziz, à RSF bah, on, on vous retrouve l'année prochaine pour le prochain classement. Est-ce qu'on va augmenter Est-ce qu'on va, est qu va chuter On va le voir l'année prochaine. Merci à tous d'être euh, venus, vous pouvez nous retrouver sur les, sur les réseaux, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube et sur notre site nawet.org. Merci beaucoup, bonne soirée.